Salut les amis, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. L'histoire se déroule un vendredi, on est le 21 juin 2019. C'est la fête de la musique, les gens s'amusent, dansent, profitent de ce moment de partage et de légèreté. Steve Maia un jeune animateur périscolaire de 24 ans, s'était rendu à une soirée électro en bord de Loire sur l'île de Nantes. Il adorait les soirées techno et autres free-party. C'était un moment où il pouvait se lâcher loin des jugements. La musique aurait dû s'arrêter à 4h du matin. Seulement voilà, pris dans l'ambiance de la fête, ces jeunes voulaient prolonger. On se dit que dans ces moments, on est tolérant, qu'on autorise une petite entorse au règlement sans qu'il y ait de débordement. Ce n'était malheureusement pas de l'avis des policiers en intervention, ni d'un commandement figé dans un esprit de répression. Remarque à Nantes, ils n'étaient pas à leur coup d'essai, ils avaient déjà gazé une fête foraine lors d'une manifestation, au milieu des poussettes et autres attractions. Selon les représentants de la police et de l'IGPN, les participants à la fête auraient agressé les policiers qui auraient répondu de façon proportionnée. Mais qu'entendent-ils par réponse proportionnée Une charge sur une foule en pleine nuit, au bord d'un quai, de Loire non sécurisé, avec une chute de 7 mètres à la clé Peut-être que certains s'étaient mal comportés, mais est-ce que cela justifiait de mettre en danger toutes les personnes qui s'amusaient Proportionnée, mais selon quels critères Ce soir-là, 14 jeunes sont tombés à l'eau et le bilan aurait pu être bien plus lourd. Alors que des jeunes prévenaient la police et que leur première action aurait dû être de porter secours, l'agression continua de longues minutes. Il fallait bien les mater, ces jeunes impertinents. Ils devaient bien comprendre qu'ils n'étaient pas dans leur droit et qu'à ce titre, ils n'avaient pas à se plaindre. Seulement ce soir-là, un jeune de 24 ans qui n'avait jamais eu d'histoire s'est noyé. Tous ses proches, sa famille, ses amis l'aimaient et souffrent aujourd'hui de son absence. Il aurait peut-être fondé une famille, eu des enfants mais cette réponse proportionnée, si chère à la police et l'IGPN, lui a valu de perdre la vie. Steve Canisseau, je ne le connaissais pas, mais sa disparition m'a laissé sans voix. D'ailleurs, la musique que vous entendez, je l'ai composée en sa mémoire quand c'est arrivé. Car personne ne devrait mourir un soir de fête où nous sommes censés célébrer la musique. J'ai beau essayer de comprendre, mais pour moi, rien ne parvient à excuser ceux à l'origine de sa disparition. Je me dis que définitivement, il y a un réel souci de valeur, et que ce décès devrait amener à un examen de conscience et non à des justifications aussi laborieuses qu'une réponse proportionnée.